Hey, Écoutez tout le monde, ça bien j'espère que vous avez bien suivi, vous allez voir le merveilleux, l'incroyable deck Shanna. Alors ce n'est pas un des meilleurs decks euh, du jeu, ce n'est pas un des meilleurs decks de la méta, mais c'est un deck hyper hyper intéressant. Alors Shana, c'est une carte qui va euh, descendre en pool, troisième semaine de juin, vous tapez série drop euh, sur les internets, série drop Marvel Snap et vous pouvez euh, savoir quand les cartes vont euh, descendre, donc à l'heure actuelle c'est une carte... 4 mais je sais que vous êtes euh, bah, pas mal euh, euh, parmi vous à avoir ouvert cette carte et vous dites bah je suis un petit peu deck j'ai Shana mais je peux pas, oula pourquoi je commence à enlever des cartes de mon deck, je peux pas finalement la euh, bah, je peux pas la jouer c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant parce qu'elle est pas très très forte et bah si, elle, déjà elle a été EP finalement maintenant elle est 4, avant elle était 2 moi j'ai pas mal travaillé il y a plusieurs semaines de ça sur un deck Shana et c'était un petit peu compliqué parce que euh, elle était 2 et c'est vrai que toutes les cartes dans ce jeu elles ont à peu près la même puissance mais certaines sont un poil en dessous et c'est vrai qu'il ne fallait pas grand chose pour que Shanna devienne vraiment une carte très très intéressante. Alors à l'heure actuelle, il y a donc ajouté une carte de coût initial 1 sur chaque emplacement. On connaît, c'est une carte qui va flouder un petit peu le board finalement. Chez vous, hein, pas chez l'adversaire. Voilà. Vous avez la liste en grand. Pour ceux qui sont sur téléphone, vous êtes contents. Et, euh, et ce qui est très intéressant avec, euh, avec Shanna, c'est que voilà, c'est une carte qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Il y a pour moi à l'heure actuelle deux façons de la jouer. Soit une façon on va dire pour les moins courageux d'entre vous, une façon très classique dans un deck Serra Control. Voilà, dans un deck Serra Control, dans les premières versions, il y avait Angel, Bishop, on avait Zabu et on avait euh, 3 T4. Enchantress, Shang-Chi, enchantress qui est meilleur maintenant, et un autre T4, un T4, un T4 pardon, à points. Jess Jones, euh, Drax, euh, Rescue, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est les vieilles versions. Euh, moi, je joue actuellement en ladder, cette version-là, et elle est hyper, hyper, euh, hyper forte. Je trouve même que c'est la meilleure version, plus que les, euh, les trucs toxiques, plus que les trucs euh, Hitmonkey, etc. Enfin, voilà, après, vous pouvez mettre Hitmonkey en plus. Hein. Mais euh, voilà, je trouve que les, les versions Serra Control euh, très classiques sont ultra fortes. Et justement, à la place de cette fameuse carte à points, genre Rescue, Jess Jones, et n'importe, vous mettez la Shana. Euh, la Shana qui marche très, très bien. Mais là, c'est pas le propos. On va parler d'une liste un petit peu plus courageuse, finalement, qui est une liste à points qui a pour but de faire des points, il y a le Storm, il y a euh, justement Storm avec Shanna, c'est très intéressant, vous avez Kazar, Bluma Level, Unslow, vous avez de la Mystique, et vous avez des petites cartes à 1 mana, euh, alors moi j'aime bien Mbaku, mais vous pouvez, on va dire, à la place mettre 0, ça marche bien avec Titania, vous pouvez mettre Bonimo, etc. Par exemple, vous enlevez euh, Iceman, Mbaku, vous mettez Bonimo euh, 0, c'est très très cool, mais voilà, moi j'aime bien les trucs un peu tricky, et... Je... M'Baku, je trouve que c'est sympa de euh, le jouer. Mais encore une fois, vous mettez les, vraiment les 1 euh, qui vous plaisent. Marielle, je trouve qu'elle est vraiment pas mal dans le deck. Pour le coup, c'est un, une curve intéressante. Donc voilà, c'est un deck qui est très intéressant. Franchement, c'est un bon win winrate. C'est un average cube très, co très cohérent. On n'est pas sur un des meilleurs decks de la méta. On est sur un deck qui peut faire beaucoup de points, mais qui a ce problème qui est le Killmonger. Donc euh, voilà, il y a évidemment des, des matchs où vous allez vous prendre un Killmonger dans le visage et vous allez vraiment... Euh, être assommé si je puis dire alors je vais jouer curvé euh, la titania avec tout avec mon deck avec plein de petits 1 ça me dérange pas de la, de la jouer comme ça t1 hein oh, c'est trop dommage ça c'est très enfin non c'est pas chiant pour nous en vrai j'allais dire c'est très chiant pour nous c'est pas totalement vrai parce que enfin, c'est pas vrai du tout parce que j'ai justement la Shana qui peut aller ici Watu je suis omniscient. il est omniscient euh... bon Qu'en est-il eh. Ça, ça et ça. Euh, Quoique, hein, après. Euh... Peut-être pas le Watu. Peut-être pas le Watu quand. Ah le peut-être. Peut-être pas le Watu en vrai. Ok. Oh, bah là, euh, détruit. On va snap, je crois. On a déjà un avantage ici. C'est con, mais c'est un avantage léger. Mais on va le prendre. Le fameux snap opportuniste, c'est important. On va garder la Shana pour la fin. Oh non, le M'Baku, il est là. Donc ouais, truc intéressant avec ce deck. Avec, euh, je vais parler. Donc vous, là, vous êtes sur du courage. Hein. Vous prenez un deck de, de courageux, si je puis dire. Euh, ah. Bah, je pense que c'est juste ça. Ouais, là vous êtes sur un deck de courage. Donc à partir du moment où vous êtes sur un deck de courage, il faut snapper aussi agressivement. C'est important. Attendez mais je. Ok il me fait plein de trucs là. Et quoi je fais un slow ici ah Non mais si je, fais je Storm j'ai je pas gagné. Je casse ce lieu. Euh, là on est sous un, un blue marvel donc on peut mystique et storm Est-ce c'est suffisant Ouais le storm casse les limbes Donc on va prendre 4 points normalement donc Là il va garder ses cartes en main ou il va faire peut-être un, un, un, une moon girl, une connerie Ça devrait être ok non Ouais, pas mal le Storm. Donc oui, essayez de trouver des snaps. Oula, ça fait un peu peur, là. Non, c'est bon. Mais il fallait le faire maintenant. Euh, essayez de trouver des snaps agressifs. En fait, chercher le snap, c'est déjà la meilleure façon de faire. En fait, si vous cherchez des arguments à snapper, vous allez en trouver. Même si vous avez tort, vous avez raison. J'explique. C'est-à-dire que vous essayez de chercher des snaps. En vrai, plus on snap tôt, mieux c'est. En ladder, en tout cas. Pour moi, c'est un peu plus fin. Euh, donc, il faut vous chercher... Vous dites « Bon, j'ai quand même un T1, un T2, j'ai mon casard, j'ai une curve. C'est peut-être pas suffisant, mais je vais snap. » Même, vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez vous dire euh, « En vrai, euh, en main, j'ai pas le Mbaku. » Donc, ça veut dire qu'un il peut arriver après. Ça peut être, une, une, une, comment dire ça peut être un argument. C'est pas un argument suffisant, mais ça peut être un argument que vous allez prendre en considération. Et cet argument va vous permettre de faire le bon choix. Le bon choix, c'est quoi C'est le snap. Et ça va vous permettre de snapper donc là, je vais snap, early, parce que j'ai Storm, Shanna. Et j'ai une curve, T1, T2. Donc, je vais, vous allez snap. Et à partir du moment où vous avez snappé, vous avez déjà fait le bon choix, parce que vous avez snappé. Vaut mieux snapper et avoir 45% de winrate, que ne pas snapper et avoir 55% de winrate, vous voyez En tout cas, sur le, le début de match. Donc, le snap, c'est la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Ça me tue, mais ça me tue quand j'entends des joueurs dire euh, « On va là, hein, je pense. Non, ça ça c'est compliqué pour nous, donc on va, on va le péter. Ça me tue quand j'entends des joueurs qui disent euh, euh, J'ai euh, 60% de win rate ou 55%, donc c'est trop dur de monter, il faut du temps. Non, c'est pas de temps, tu peux avoir 45% et monter. La clé, c'est le snap, c'est pas le win rate, c'est pas le temps de jeu. En 5 heures, on peut passer une finie dans l'absolu, hein, si t'es très très agressif sur tes snaps. Bref, voilà. Euh, on va faire là. Bon, j'ai un peu peur d'un de, de, Galactus ici, mais. En vrai, Galactus en contre avec Titania. C'est un Sandman. C'est pas dérangeant. On a fait des points. Honnêtement, c'est pas dérangeant. Donc là, on va Khazar. Ouais, c'est pas mal hein. Et on va finir par euh, une jolie Shana. Écoutez, ça me plaît. Écoutez, ça me plaît bien. Euh, donc voilà, ça c'est très très important. Donc... Euh Essayez de trouver, de chercher des snaps. Vous dites, ah là, je peux snap. Ok, je le fais. À partir du moment où vous avez un, un seul argument, vous le faites. Vous allez voir, hein. votre, votre rang il va exploser, hein, franchement. Quel que soit votre win rate. Hein. Après, il faut pas avoir 20% de win rate non plus, mais vous n'avez pas 20%. Oh, je crois que je vais Shana au mid Quoique, il fait Doom. En fait, j'ai peur qu'il fasse Doom. Il va mettre un ton à droite je pense. Pour essayer de gagner au mid. On va voir. Bon sa sortie était belle. Hein. Il y a aéro. Je crois qu'on gagne. Hein. Enfin à moins que la chana soit bizarre à droite. Mais... Ouais, va hein. Let's go, les 4 points. Bam, on engrange. Victoire. Comme au casino. <rire> Ah, magnifique hein On a presque trop mis à gauche en vrai, mais après euh, c'est mieux quand même. Hop là, ça fait des missions, ça fait du bien. Bon, voilà, le snap à gros c'est la clé, mais c'est pas une vidéo sur le snap. De toute façon, le snap je vous saoule avec ça depuis le début, mais... Mais bon, vous avez... Ceux qui regardent mes vidéos ont un avantage énorme par, par rapport à ceux qui ne les regardent pas. par rapport Au moins par rapport à ça. Euh... Là, vous voyez, je suis en train de chercher des arguments à snap, mais en vrai, j'en ai pas trop. <rire> Parce que là, ma main elle est quand même toute pourrie. Ma main est toute pourrave. Même avec Shana la main est pourrave. Faudrait Maria Hill. Genre ma Maria Hill, euh, why not? Mais ouais, Shana j'avais bien bien travaillé. Et ouais, j'étais pas arrivé à quelque chose de. De correct, et là je suis content parce que la liste je la trouve hyper correcte et encore une fois il y a plein de choses, enfin franchement s'il y a des cartes que vous n'avez pas, c'est Snap là, là j'ai mon j'ai mon argument pour Snap, c'est le Zabou le Zabu into le Khazar, into le Mystic, into le Blue Marvel et à la fin on finit par Shana, ou par plein de petits T1. En vrai, là, sur cette draw, on va piocher 3 cartes. Donc on peut aussi piocher 3 T1. Il est balancé à la fin. Puis le même Mbaku qui arrive, qui fait sa petite roulade et qui arrive comme ça. Probablement bon, ça me plaît. Parce que j'ai besoin de Storm dans le matchup, Je suis pas certain. On ouais, va le faire avant dans tous les cas. Je pense pas. Il nous fait quand même de la belle magie, il peut y avoir du Queen Jet, il peut y avoir des trucs comme ça. Euh, du Queen Jet, du Rock Slide, etc. Dark Oak, Dino. Ça c'est pas mal. Kick. Iceman là. Bon, en tout cas il n'y a pas de Killmonger. Pas enfin, Blue Marvel à droite si jamais on a Onslow. Enfin, ça suffira. Faudrait la chana là quand même. On peut essayer avec Écureuil. J'ai essayé un peu M'Baku, euh, Écureuil, M'Baku. Oh, ah. Bon, ça change pas grand chose. Il va être... Euh... Ah non, c'est l'Iceman à gauche, j'allais dire. Il va être dégoûté de la mystique, mais ok. Bon. En termes de points, on est quand même un peu derrière. Bon, c'est léger, mais on est un poil derrière. Oh non oh non, <rire> J'adore ce gars-là. Oh non Pourquoi Pourquoi t'arrives maintenant Franchement, là, c'est le genre de game où c'est tellement serré que je... il aurait fait sa roulade, il serait arrivé. Ah, victoire Drapeau de la victoire, quoi. Planté dans le, dans le, dans le terrain de l'adversaire, quoi. Oh non Ça me fait mal de dire ça. Hein. Moi qui suis un grand fan de M'Baku. Et je crois qu'on va perdre à cause de ce top deck M'Baku. Mais <rire> il fait gagner parfois. Franchement Ouais. Ah ce Mbaku il fait. Bon on passe devant, là là. Le problème c'est que là il a de, de l'avance. C'est gros ça quand même. Hein. Ah s'il y avait un Mbaku qui arrivait là. Ah c'est quand même gros hein. Let's go. Tente ah, Oh waouh. Wow. Pas GG hein, je crois. Ouais. Oh là là Vous voyez là si on a Mbaku On a Mbaku qui arrive à droite GG Ah le Magneto il nous fait mal aussi Le Magneto il, il, il fait la win là Faut toujours chercher à gagner toutes les games Même euh, si on se dit On n'a pas le meilleur deck du jeu chercher à gagner toutes les games Vous allez voir que vous allez les gagner les games En, en essayant de gagner toutes les games On les gagne Là le snap opportuniste hein, Évidemment Laboratoire Gamma c'est toujours pour nous Alors après il y a deux écoles, on peut d'abord jouer à Iceman et ensuite snap. Comme ça il voit notre Iceman il se dit ok il a une curve, moi j'ai pas monté un, je vais partir. Mais là en vrai moi je pars du principe que gamma ça va déjà nous faire gagner en fait. J'ai pas envie qu'il parte, je veux qu'il reste et je veux lui prendre deux ou quatre. Hein. Oh pas mal ça The Hood en plus. On peut même faire l'enfoiré à faire ça. <rire> ah ouais. Je pense qu'il va, vous croyez Ouais, je peux quand même faire ça. Wave. Ouais. Ah, Galactus, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut gagner avec euh, Storm sur Gala Bon, là, euh... je pense que c'est mort, mais. C'est Gala, hein, j'imagine. Ouais. Euh... Parce que parfois, si tu fais Storm sur Gala, lui, il a pas forcément. Ton euh... tour 5, il est pas forcément très gros. Donc, je pense que tu gagnes. Il y a... En fait, il y a soit euh, Titania, soit Storm. Bon, là, c'est perdu, hein, mais. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quand même des trucs intéressants à faire. On va lui donner une Titania, si jamais on peut le bloquer. Votre fidèle serviteur, non. Il aurait fallu qu'il joue deux cartes. C'est quand même compliqué de jouer deux cartes. De toute façon, on va le récupérer. Ça n'aurait pas changé grand-chose, on va récupérer notre Titania. On est à 13. Ouais, voilà. Alors surtout. Ok. Euh... Bon, Galactus compliqué. Mais là, vous voyez, ça doit pas impacter votre décisionnel par rapport au snap. Parce qu'en fait, les, je, les gens, ils, ils, ils snap de moins en moins parce que parfois, ils perdent 4 et ils se disent « Bah ouais mais si j'avais pas snappé, j'aurais perdu un ou deux. Sauf qu'en fait, on voit toujours euh, ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on gagne. Enfin voilà. Euh, promis, j'arrête de vous saouler dans cette vidéo avec le snap, mais j'ai tellement envie de vous faire progresser et j'ai tellement l'impression que c'est un truc que font tellement... 99,9% des joueurs de Marvel Snap font... Font tellement n'importe quoi avec le snap et en fait ça nuit à, au plaisir de jouer aussi ça nuit à l'expérience de jeu parce que quand on joue une journée entière et qu'à la fin on a pris deux on a pris euh, 10 cubes alors qu'en fait on est censé en prendre 150 vous voyez Oh snap ça me tue ça me bute ça, ça me bute enfin voilà promis j'arrête Ouais, Galactus très relou, mais on a des armes. On a la fameuse Titania. C'est vrai que quand on prend Wave, c'est plus compliqué, mais on a Titania, on a Storm. Euh, on a des choses. Oh non! On va bah Shanna ici, hein, je pense. Oh, sympa! Oh non! Faut pas faire ça, man! Vous croyez qu'il va jouer au mid Si je me dis, on est un peu rect. Je pense pas qu'il joue au mid. Wave. Bon, ça change rien. Hein. Et... Pas encore un gars là quand même. Non. Bah c'est bon non Je vais au bout de ma game hein. Et je pense que je peux perdre là. Euh... Non, c'est gagné. Euh... Quoique. C'est pas à gauche, en fait. Je pense qu'à gauche, c'est bon, quand même, ouais. Non c'est bon. Ouais, euh, my bad sur cette Titania. Je pensais vraiment pas qu'il allait jouer au mid. Bon. Oserais-je rajouter un truc sur le snap Allez. En snappant early game, ça vous apprend à abandonner. Parce que ceux qui ne snap pas n'ont pas besoin d'abandonner. Et l'abandon c'est la clé. voilà. Euh, on a une belle main, on a Mojo World qui est plutôt bien pour nous. On a une curve. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Euh, attendez. Ah, le le, le Ant-Man on peut un peu le garder à la fin. Si on n'a pas solo à la fin, parfois on a envie de faire Blue Marvel plus Ant-Man. C'est quand même beaucoup de points. On sait jamais si on prend Killmonger. Je préfère prendre Killmonger sur mon M'Baku La Mantis. Euh. Ouais, bah ça nous va en vrai la Mantis. On a des points avec cette main. De rien. Ça me va. Varia, il est cool. On a T4, T5, T6. Faudrait... Ouais. La Nova. Oh. Si on prend Killmonger, <rire> dans tous les cas, on sera mal. Euh, ok, on va slow ici. Juste unslow, de toute façon, en termes de... Ah non, parce qu'on a T4, T5. Bah, T6, les petites cartes. Let's go. Ouais, let's go, hein, juste ça. Hein. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut presque garder Shana pour le dernier tour. Et en fait, on prendra pas Killmonger. Sur le dernier tour, on va Shanna... Iceman, Ant-Man. Et en fait là je vais quand même Nova sur... au prochain tour. En fait je fais T5 Blue Marvel, T6, je joue 6 mana. Bon faut faire attention, il peut y avoir du Sandman ou des conneries. Dr Octopus. Ouais c'est un peu chiant Docteur Octopus. Ouais, ça bloque notre chana. Ça bloque notre run Slow Le démon est bien. Ouais, c'est un peu relou. Ça je peux le garder à la fin. Le démon ici. assez hein, techniquement Bon c'est encore un Galactu... bon, ouais, Galactus Galactus c'est très très chiant hein. Galactus c'est pas un très bon deck Galactus mais c'est chiant Les gens n'aiment pas Galactus et Moi en tout cas je n'aime pas Galactus parce que c'est pas très agréable hein. expérience de jeu Moi je réfléchis beaucoup à expérience de jeu parce que winrate euh... Euh... Puis winrate aussi c'est vrai que Galactus c'est un deck qui est quand même très mauvais Ok donc ça c'est pas très grave le démon ici. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça. Il peut y avoir un destroyer ici joué par mon adversaire. Il perdrait sur Mojo World. Il perdrait à droite. Franchement on est pas mal hein. Après il peut balancer un Killmonger Là j'avoue que sur Killmonger il me prend, il me brise Mais il peut pas jouer Killmonger dans un deck Octopus, Nimrod, Wave Par contre il peut avoir un Galactus à gauche mais il perd quand même Attendez c'est pas sûr en vrai s'il perd sur euh, à gauche Ah si parce que le Mojo World fait qu'il va perdre Parce qu'il euh, aura que 3 créas à gauche Donc même, en, même si on perd en termes de points on aura le plus 100 du Mojo World D'ailleurs j'ai déjà perdu avec 4 créas contre une Contre un deck Shuri Ok Donc là, on gagne l'écart. On lui met 117 dans le visage à gauche. Et puis, on prend les 8 points. Hop les Vous voyez, le Stimpagoro, ça parle. Ça parle. Il faut juste être concentré. Let's go. Belle game. Belle game, belle game. Hein, pas dingo, superflu c'est pas. ça nous aide pas forcément. L'objectif de notre deck c'est vraiment de tout balancer pile poil en termes de mana. Il y, une... y a une optimisation qui est assez belle avec le deck. J'ai un deck qui est assez lourd. Pas... Comment dire, j'ai un deck qui, qui n'a pas besoin de superflu, donc je pense que je suis pas obligé d'entmanter un. Hein. Je vais prendre l'info du lieu. Ça changera pas grand chose. Ouais. En fait je vais lui casser ça hein, je crois. Ah non parce que j'aimerais bien... Ouais je crois que c'est ok. Ouais on va on va, on va, va casser le, le lieu. Ouais parce que là vous voyez on prend du, du, du Zabou T1, Dark t 2. Enfin un moment faut pas déconner. un hein. moment faut clairement pas déconner. Bah, je vais pas snap parce que... J'ai quand même une curve qui est. J'ai pas de T3, quoi. Quand... Et puis il y, un... y a un Dark Oak qui a été joué quand même T2, donc c'est un peu chiant, mais. J'ai quand même des points. Shana, Blue Marvel, Onslow. Faut voir. Shanna, Blue Marvel, Mystique plus carte. Ça, c'est bien pour nous. On voit pas les gens qui montent le snap en mode snap toi. Bah fais le mec, pourquoi Je comprends pas, il a Zabou, il a Darko, il a Coulson et il ne snap pas. Vous voyez là typiquement il perd plein de points dans cette game. Hein. Donc là il a quand même de belles chances de gagner cette game et en fait il va la gagner sans gagner des, des cubes. C'est quand même dommage parce que là il fait quand même une sortie, c'est des sorties comme ça, il va en faire deux par jour au maximum. Hein. Voilà, rect. Là je pourrais presque snapper juste pour l'énerver. Le bah, okay, il fait des points dis donc. Bon il est quand même super bien avec sa moon girl et tout. Zabu Moon Girl, c'est quand même vraiment fort. Mais franchement c'est presque une situation où j'ai envie de snap. Je pense que je suis un peu limite en points quand même. Ça me plaît. Je pense pas qu'il joue Killmonger dans son deck vu qu'il y a Queen Jet. Y'a pas Zabou, franchement j'aurais snap. Docteur Doom. Ouais, on est quand même derrière un peu partout. Hein. Oh non, le Mbaku Il fait chier lui. Hein. <rire> Sans blaguer. Il fait chier ce con. Je vais la jouer cette game. Hein. Ou alors, euh, on récupère la Titania, c'est lui qui joue d'abord, il me donne Titania, moi je joue, je leur donne Titania. En fait, je pense qu'il va jouer qu'une carte à gauche, moi. Une carte à gauche, je crois que j'ai presque envie de faire juste ça. Je sais pas, je vais prendre un risque, mais j'ai l'impression qu'il va jouer qu'une seule carte à gauche. Bah, en vrai, est-ce que le play, c'est pas ça Ça et ça ça fait même pas gagner là ah si je crois que c'est ça le play je vais partir du principe qu'il va jouer un seul truc à gauche voilà sa place c'est ce que je ferais. donc le doom et euh... après je suis pas sûr de gagner à gauche mais je crois que je suis un génie en fait dans ce jeu c'est pas possible autrement hein. bon je peux quand même perdre en vrai à l'écart je quand même à l'écart mais sans blaguer mon play il est exceptionnel hein. après en termes de points on est un peu ricrack. En fait il aurait fallu faire la mystique au mid et euh, ouais j'ai... En fait il y avait Moon Girl sur Doom donc c'était assez probable qu'il refasse un Doom. Donc là vous voyez la, la théorie elle est super bonne. Euh, la... Voilà, le, le, le calcul à la fin est pas bon, du moins il n'y a pas eu de calcul. Il y a eu juste une analyse de théorie qui était magnifique mais il n'y a pas eu de calcul. Mais là si je fais la théorie plus le calcul, ah, j'ai un play qui est top monde hein, clairement. Donc ouais c'est intéressant vous voyez. Bon la théorie c'est toujours meilleur parce que ça crée des automatismes. On s'en fout de gagner ou de perdre. Le calcul, on le fera dans des games importantes. Mais. Bah, oh, ben ça, c'est bien pour nous aussi. Vu qu'on va, va le gagner. C'est pas le raft, mais c'est pas mal. Donc, euh, voilà. si En fait, l'avantage, c'est de générer de la théorie. C'est que vous générez des automatismes. Et les automatismes font les, font les victoires. Tout simplement. Les calculs, ça fait pas les victoires. Les calculs, ça fait euh, gagner une game de temps en temps. On peut Shana c'est plutôt cool. Je crois qu'on va le faire maintenant. Attends, on récupère plein plein de cartes. Il va falloir vider toute la main. Après, il joue Angel, donc il peut jouer Killmonger. Si jamais c'est une version contrôle. Ouais, Bishop, ouais, c'est gros. Hein. Ouais, ça fait un peu peur j'avoue que là le Killmonger il est quand même très très présent dans sa liste il est même tout le temps présent dans sa liste après il peut ne pas être présent dans la main mais euh, ouais après plan des rêves c'est pas si mal ça veut dire que sur 5 il peut passer ra il sera obligé de faire Killmonger sur 5 donc nous on va le savoir donc il va falloir peut-être jouer Shana sur 5 vous voyez après il faut que lui ait l'inite on a l'inite ça sert à rien de jouer Shana sur 5 on verra on verra mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Après, il peut jouer Scarlet Witch sur plan des rêves. Nightcrawler. Ant-Man. Ah non. Écoutez, super. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il est quand même devant à gauche. Pour le moment. Euh, on va Shanna, Ant-Man. Ou juste blue. Donne Shanna. Je crois qu'on va... va jouer Blue Marvel. Ah il a plein de points. Hein. Shanna, Ant-Man, Iceman, il a un sacré tour. Hein. Ça m'ennuie un peu. Mais je pense que c'est le play quand même. Et aussi il peut avoir un sacré tour. Ouais, chiant là. Très très.. Franchement, c'est vraiment frustrant de plan des rêves. Je lui donne une main exceptionnelle. Mais j'ai pas envie de lui donner un blue marvel en vrai. C'est encore pire. Donc euh, tant pis, on lui, donne, euh, ouais. on lui donne un sacré tour. Hein. Shanna, Ant-Man, Iceman, ça, ça fait beaucoup de points. Hein. Pour 6 en termes de points, il fait 15. Hein. Après, il peut pas aller. Euh, au mid, il peut pas trop gagner. En fait, je pars du principe que je vais gagner à gauche, mais. J'ai bien entendu, il y a une witch. Non, Wondoo. Bon, il a fait un tour vide là, K. Tiens. Il a peut-être un slow en main. Il a Iron Man. Mystique. Ah bah c'est bien Mystique. ça me fait pas gagner à gauche mystique alors ça et ça Pour à gauche je gagne hein. il déplace nightcrawler il met ah ouais mais il double ça il déplace nightcrawler donc il est à 14 14 et 7 21 23 23 et 3 il est à 26, et nous on est à 21, plus mystique, on est à 25. Perseur, euh, on va sur Onslow à gauche. Je pense qu'on est mort. Hein. Je pense qu'on est mort. Ah oh, zut. Ouais, on lui a vraiment donné une main de fou. Hein. On va dire qu'il ne pourra pas le play. Voilà, bon, il faut partir. Hein. Mais on va partir du principe que c'est un naze et qu'il a pas pu le play. Il n'est pas très compliqué hein, à voir. Ah il n'a pas vu le play. Waouh. Ah il n'a pas vu le play. Good, good, good, good. Good, good, good. Ouais, c'est euh, parce qu'Onslow slow, euh, ça double les effets continus et Ant-Man, c'est un effet continu. Donc ça aurait fait 6 à l'Ant-Man. Et euh, il avait le point d'Angel, donc ça faisait, euh, si mon calcul est bon, ça faisait 26. Hein. Il passait à 14, il passait à 21, 21, 23, 23, 26. Ouais, c'est ça. Franchement. une main un peu bizarre. Les effets continus sont doublés. Oh, le, le, le, le. Interdit de ne pas snap avec une citadelle d'un slow. Humain, est pas si mal. Hein. Il y a des trucs à jouer. Je vais faire Maria T2 pour faire Zab. Enfin, ça dépend de mon T2. Oh, ça, ça peut être chiant. On va avoir Maria maintenant. Comme ça, on fait abouter T1. Hein. The Hood. Oh, peut-être une bataille de Nexus. Ça fait un peu peur. Franchement, euh, le Nexus, je pense qu'on peut le gagner. Hein. Le Blue Marvel Onslow à gauche, euh, ça va taper. Là, c'est rigolo parce que c'est vraiment, on va faire point contre point. Lui, il a pas vraiment de façon de nous bloquer et nous, on n'a pas de façon de le bloquer. Donc, ça va vraiment être une game hyper rigolote. Je ne sais pas si la chanal a vraiment du sens. Ah non, au T5 on doit jouer ici, hein, faut pas oublier. Je vais le bloquer euh, au mid. Faire ça et ça. Et ça. Ouais, je, je pense qu'il va jouer un truc au mid, je vais le bloquer. Ok. Let's go. Euh, donc là, on va juste le blue à droite. La game est gagnée hein. là. Bah, attention, Morbius, Collector, ça fait quand même des points, mais on va récupérer la Titania. Là, toutes les swarms qui. C'est quand même gros, mais. T'inquiète T'inquiète pas. Des points quand même, T inquiète pas, mais ça fait des points. La Mystique aussi. Ah, Anna là. Euh, non, euh, Anna, on récupère Titania. Comment ça marche Est-ce que la Shana elle s'active après Non, je pense que c'est ça Il récupère Titania et ensuite Shana là. C'est ça, hein. Iceman, Titania. Ouais, je suis pas sûr. Je crois que la Shana, elle va d'abord faire sa créa. Bon, il a des points. Hein. Je sais pas si ça va suffire. Ça va suffire. Ouais pas de beaucoup hein Et là il nous a fait une sacrée sortie hein. Morbius à 12 et tout C'est pour ça que la Titania Moi j'aime pas jouer 0 quand je joue Titania Parce qu'en vrai j'aime bien utiliser la Titania Comme une carte, bloque... euh, comme une carte bloqueuse Chez l'adversaire Il gagne bien ce petit paquet hein. Franchement il gagne vraiment vraiment bien il y a tellement de decks en ce moment, la méta elle est hyper intéressante et très frustrante. Le, le joueur, euh, le youtubeur que je suis et le streamer que je suis trouve la méta géniale parce que je peux vous proposer plein de decks et c'est vraiment que des decks pour gagner quoi. Euh, ça tourne pas toujours autour de Thanos, autour de Patriot, etc. Euh. Et euh, par contre, euh, le joueur compétitif que je suis est assez frustré parce qu'il n'y a pas de choix optimal. En fait, ça dépend vraiment des decks. Tu peux avoir un bon deck, te dire c'est le bon choix et en fait, tu as le match-up counter. Chaque gros deck de la méta a des counters, a plusieurs counters. Donc, c'est très frustrant en tournoi. Ah. Snap. Enfin, il faut snap. Hein. Subterranea, ça bloque son lockjaw. J'ai envie de miser beaucoup de points sur une game avec Subterranea. Même si notre main n'est pas très bonne, euh, ça le bloque beaucoup plus que nous. Snowguard. Donc ça, ça fait quoi Ignore les effets d'emplacement au prochain tour. Tous les, tous les, deux, les deux joueurs. Ouais, là on gagne le lieu. Faut pas jouer Snowguard. On fait Iceman, on gagne à droite. Ah non, il y a la Space Stone. Regardez, euh, ça. Regardez ça. Non il y a la Space Stone, il peut déplacer Wood, ouais. Oh green Goblin. Ouais, par contre il va falloir un, un Khazar ou un Blue Marvel. Je déclenche l'effet de cet emplacement. Ah. Oh euh, sérieux Non oh, je pense que j'ai gagné Ah non oh En fait il m'a donné wood sinon j'ai gagné Oh c'est crade En fait je perds parce qu'il me donne wood S'il me donne ça ou ça J'ai gagné Oh, wow. là c'est méga frustrant. Bah, GG, mec. Hein. Franchement, trop chelou. Hein. Ouais, c'était le play. Hein. Franchement, j'ai euh, un beau pourcentage de gagné. Après, je peux attendre et me dire que j'ai tout le temps gagné avec Blue Marvel. Franchement, peut-être que mon play, il est un poil greedy. Et en même temps, il me fait tout le temps gagner ce play-là. Enfin, pas tout le temps, parce que là, je le perds. Mais et on joue les stats, hein. on joue pas les, les, les situations pas franchement peut-être fallait pas prendre le risque. En fait j'ai vraiment 100% alors que là j'ai 70-80%. C'est vrai hein on y pense. Dommage. Ça, ça sera pour nous hein, normalement. prochain tour je vais quand même très souvent faire 3 T1 Enfin je vais faire 3 T1 ou même 2 T1 Oh c'est bizarre il est ville Pas sur Gamma J'ai pas peur du Chang-Chi parce qu'il faut pas tourner déjà autour de shang Puis il joue Daredevil donc je pense qu'il joue pas de Shang-Chi Il joue Daredevil c'est qu'il joue Professeur X Bon le Hazard fait pas grand chose sur les Hulk Faut juste faire gaffe au Prof X quoi. Ouais, Encore s'il y avait Armor dans mon deck J'aurais laissé une place J'aurais fait 3 Hulk plus Armor Mais Et... Je pense que quand il y a Daredevil il n'y a pas de shang -Chi. Surtout que c'est un deck, euh, ça a l'air d'être un good cards, un peu tempo, Doomwave peut-être, avec Iceman, Daredevil, Monsieur Fantastique. Je pense qu'il doit, je suis pas sûr, de... il, il doit y avoir Enchantress dans son deck, mais je pense pas de Ah, c'est bien ça. Ça, ça me plaît. Voilà. Hein. Comme ça, on a une slow à droite. qui procra sur Kazar et qui procra sur, euh, sur ant -Man. En fait, c'est le genre de situation où même si Chang-Chi à la fin, on a quand même pas mal de points. Ce sera la dernière game de la vidéo. Et vous voyez, le deck, franchement, il, est, il marche bien. Hein. Il, est, il est hyper intéressant. Après, voilà, il y, euh, y a plein plein plein de bons decks. Il faut juste arriver à trouver les bonnes combinaisons. Pour ce que je dis de plus en plus, et je le crois de plus en plus. Enfin, je. je... J'ai cette sensation de plus en plus, c'est que c'est un jeu de combinaison et pas de deck. Il a pas de... On ne dit pas un deck de 12 cartes. Pour moi, il n'y a pas de deck de 12 cartes. Ce sont des combinaisons que tu mets dans un deck. Par exemple, DT1 avec Hazard, DT1 avec Blue Marvel, Blue Marvel avec Onslow. Euh, vous voyez, des trucs comme ça. Storm avec euh, des choses qui peuvent, qui peuvent prendre les lieux. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un, un, un jeu de... De... de cartes combo quoi Et franchement Shanna, Kazar, Blue Marvel Quel que soit le deck Franchement Tu prends Tu mets Kazar, Shanna, Blue Marvel Tu prends ces trois cartes là T'enlèves les 9 ca... autres cartes du deck Et à la place tu mets des trucs sacrifices Bucky Barnes, Carnage, Venom Tu mets euh, des trucs contrôle euh, Daredevil, Professeur X euh, Green Goblin etc Enfin en fait il y a voilà. Moi, je trouve que ça, c'est les combinaisons que j'aime le plus. Et puis, finalement, quand tu joues Kazar, Blue Marvel, t'as aussi envie de jouer plein de T1. Et franchement, juste ça, ça, ça fonctionne. Et écoutez, magnifique. Merci à tous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, voilà, que ça vous a donné des, donné des idées. Euh, soit le deck contrôle, soit on va dire les decks à points pour jouer euh, Shanna. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde